Kodiak se réinvente près de quatre ans après le lancement par Skoda de son premier modèle dans le cadre de sa campagne SUV. Le constructeur rencontrait à jour le Kodiak qui connaît le succès partout dans le monde. La marque est tchèque et encore fait évoluer le design charismatique du Kodiak également décliné en version 7 place et optimiser ses qualités aérodynamiques. Pour la première fois, la gamme des options du grand SUV de Skoda inclut les phares innovants matriciels full LED. Coiffant la gamme, ce modèle sportif qu'est le Kodiak RS bénéficie non seulement d'un remodelage visuel, mais il reçoit aussi un nouveau moteur TSI plus puissant. Dès juillet 2021, la nouvelle mouture du Kodiak sera disponible. Thomas Schaefer, CO de Skoda Auto, le Kodiak a véritablement changé la donne pour nous. C'était le premier modèle de notre offensive SUV et il a inauguré un segment totalement inédit et en croissance rapide. Notre clientèle et la presse spécialisée internationale apprécient les qualités du Kodiak caractéristiques à la marque. Comme pour nos autres modèles, il s'agit d'un excellent rapport qualité et prix, d'un espace généreux et d'une gamme complète d'équipements. Nous avons encore amélioré les spécifications de notre grand SUV, qui offre des niveaux de sécurité et de confort encore améliorés avec de nouveaux équipements, comme les phares matriciels Full LED et les sièges ergonomiques. Nouveau design pour la face avant et phare matriciel full LED. Fruit d'un langage stylistique Skoda encore affiné, le Kodiaq affiche un caractère, encore plus empreint d'émotion et d'assurance. La nouvelle mouture sera disponible dès juillet 2021. Les versions actives, Ambition et Style arboreront une finition à effet aluminium au niveau des boucliers avant et arrière, offrant au UV un style encore plus baroudeur. La face avant redessinée. Avec un capot surélevé et une calandre Skoda repensée et plus verticale, renforce encore le style, affirmé du Kodiak. Le grand SUV du constructeur Tchèque bénéficie de séries de phares LED et, pour la première fois, il peut être équipé de phares matriciels full LED. De nouvelles jantes en alliage léger mesurant jusqu'à 20 pouces sublime encore le dynamisme et l'audace du style. Les roues héros spéciales, les pare-chocs avant et arrière redessinés. Le nouveau spoiler arrière et les déflecteurs garnissant les côtés de la lunette arrière au coloris noir brillant, contribuent à l'efficacité de la FICIER. Le Kodiak RS bénéficie désormais d'un pare-chocs avant spécifique, distinct et dynamique. Un intérieur inédit et, pour la première fois, des sièges ergonomiques en option. Skodaïs le style et l'agrément du Kodiak à un niveau inédit en offrant à son habitacle de nouvelles baguettes décoratives, des surpiqûres contrastées additionnelles et des fonctions d'éclairage d'ambiance LED étendue. Pour la première fois, la gamme des options du Grand SUV inclut des sièges ergonomiques en cuir proposant de multiples réglages électriques et des fonctions de ventilation et de massage. Les sièges éco-proposés en option sur les finitions Ambition et Style bénéficient d'une, céleri de haute qualité en matériaux vegan et recyclés. Autre option, le système de sonorisation Canton intègre désormais 10 haut-parleurs au lieu de 8. En plus du haut-parleur central logé dans le tableau de bord et du caisson de base dans le coffre. cockpit virtuel en option et Cray protect Assist optimisé. Le virtual cockpit, avec écran de 10,25 pouces et 4 affichages distincts, est proposé en option sur la plupart des modèles, mais équipe de série le Kodiak RS. Les conducteurs de Kodiak RS et de Kodiak Sportline profitent d'un mode d'affichage supplémentaire sport. La panoplie des systèmes d'aide à la conduite incluse désormais aussi une version évoluée du Cray Protect Assist, qui dispose de capteurs radar additionnels à l'arrière afin de prévenir le risque de collision, en chaîne. Nouveau moteur essence pour le Kodiaq RS coiffant la gamme, le modèle sportif Kodiaq RS a reçu, outre un remodelage visuel, un nouveau moteur. Le 2.0 TSI est issu de la génération Evo du groupe Volkswagen et délivre une puissance de 180 kW. 245 chevaux, soit 4 kW, 5 chevaux, de plus que le biturbo de son prédécesseur diesel. Ce moteur pèse aussi 60 kg de moins, que le TDI. Associant la nouvelle boîte DSG à cet rapport, quant à elle plus légère de 5,2 kg, le groupe motopropulseur affiche des performances encore supérieures. Les deux autres moteurs essence, le 1.5 TSI de 110 kW, 150 chevaux, et le 2.0 TSI de 140 kW, 190 chevaux, mais aussi les versions diesel 2.0 TDI de 110 kW, 150 chevaux, et de 147 kW, 200 chevaux, sont également issus de la génération Evo la plus récente du groupe Volkswagen. Le lancement du Kodiak avait marqué en 2016 le début de la grande campagne, couronnée de succès, de Skoda sur le marché des SUV. Avec son langage stylistique audacieux et générateur d'émotions, sa qualité de fabrication supérieure et son excellent rapport qualité-prix, et prix, il avait immédiatement conquis la clientèle, les professionnels de l'automobile et la presse spécialisée. L'habitabilité exceptionnelle offerte par ses SUV d'une longueur totale de 4,70 mètres est particulièrement impressionnante. Avec sa troisième rangée de sièges escamotables en option, le Kodiak peut accueillir jusqu'à 7 occupants. Lorsque les sièges arrière sont rabattus, l'espace de chargement peut contenir 2065 litres de bagages. Produit dans le monde entier et un succès commercial mondial. La production du Kodiak a commencé en 2016 dans l'usine Skoda de Kvasini en République tchèque. Dans le cadre de son entrée sur le marché des SUV, le constructeur a investi l'équivalent de plus de 290 millions d'euros pour moderniser le site en 2018, le transformant en un centre d'excellence dans la production des. SUV. Afin de répondre à l'énorme demande internationale de Kodiak, Skoda a également consacré des lignes de production à son grand SUV en Chine, en Inde et en Russie dans les années qui suivent. À la fin mars 2021, plus de 6 000 Kodiak étaient sortis des lignes d'assemblage au niveau mondial. L'ancien Skoda Kodiak actuel a déjà été vendu à plus de 600 000 exemplaires. Le nouveau Skoda Kodiak se distingue à l'avant par plusieurs éléments stylistiques comme une nouvelle calandre. Un nouveau pare-choc et des phares matriciels full LED. À l'arrière, le pare-choc, le spoiler arrière et les feux ont été également redessinés.